el cambio compañeros, compañeras somos nosotros mujeres y hombres las que hacemos el cambio no es cierto que va a haber una mujer o un hombre la que va a hacer el cambio esa es mentira ya lo vimos y lo estamos viendo hoy así que entonces Esa autonomía se está creciendo, como ya nos dijo el, el subgaleano. Hoy hay más juntas de buen gobierno y con su orgas, organización de centros de caracoles. Esa es la semilla, ese es el ejemplo donde el pueblo manda y el gobierno obedece. nuestros amigos y amigas compañeras et compañeros zapatistas os queremos mucho insistimos insistimos la autorización de la entrada de nuestros compañeros y compañeras zapatistas porque los zapatistas para nosotros son muy muy importantes es un ejemplo para nosotros para seguir los zapatistas han logrado un milagros eh, eh, los zapatistas tienen una historia impresionante y, y, nos, y nos toca directamente eh, los zapatistas han, han logrado poner un sistema de democracia política en, en, en más de 1400 pueblos eh, en, en los pueblos de zapatistas han, han instaurado una frase que, que dice eh, el pueblo eh, decide et le gouvernement obéit. Ça veut dire le peuple décide et le gouvernement obéit. Pour les euh, on ne peut, on pas, peut avoir pas avoir un espace, espace qui tout puisse nous permettre de, de nous retrouver, retrouver pour l'expression de, de nos quotidiens et de et nos traditions. De Donc aujourd'hui, quelle un la solidarité apparaît sur le ces sens C'est C'est quand on, on voit le, le, la, maison la maison du, du, voy, du voisin, voisin en train d'être incendiée. Donc la, la solidarité, solidarité est vraiment de fonds s'élève comme incessant pour éteindre les Bonjour tout le monde. Avant de commencer la prise de parole, là je vais remercier tous les collectifs ici présents. Les collectifs 75, le collectif Paris 21, les Japatis et les, les membres de collectifs sans papier de Montrail. Merci à tout le monde. Si on est ici aujourd'hui pour manifester le contre l'expulsion des camarades sans papier et la démolition des foyers, et pour se battre aussi pour nos droits, dont les droits sont au nés fait par les revendications. Oui, sans oublier les autres revendications et de tous les sans-papiers, sans exception. La fermeture des centres de rétention, leisément pour tous. L'État mène une politique raciste et fasciste. La police est mise partout pour les terroristes, pour mener le contrôle passé et brutaliser les sympathisants. Euh, ben oui. Moi, pour moi, les apathies, c'est euh, travailler le futur. Travailler le futur, faire des liens, et, euh, à travers leur histoire, à travers les histoires des autres, c'est les écouter, c'est qu'ils nous écoutent. Et qu'est-ce qu'on qu qu va créer ensemble, quoi Déjà, c'est briser les frontières. Parce que les frontières, c'est pas nos frontières, c'est les frontières de, de, des dominants, c'est pas les nôtres. Donc, nous, si on arrive à casser leurs frontières en se rencontrant, et bien, on les a déjà mis à la montre. C'est déjà une gagne. Pour moi, c'est ça les affaires. Là, on va parler un petit peu de notre lutte, des luttes des sans-papiers. Pour dire qu'en plein de crise sanitaire, en mai-juin 2020, le nombre de sans-papiers qui ont décidé de sortir dans la rue s'est multiplié pour arriver à des milliers. Des sans-papiers qui sont depuis 13 ans, 10 ans, 7 ans, 5 ans en France. Et le que la pandémie et le confinement a mis dans la plus grande précarité. Nous avons dit stop au racisme de l'État. Stop à l'exploitation. Et nous avons revendiquer la régularisation de toutes et tous la fermeture des cras et un logement décent et on a parcouru presque tous les hexagones c'est pour ça que 60% des français ils sont pour la régularisation des sans papiers malgré toute cette lutte malgré la visibilité on a reçu que le gouvernement il fait le sourd oreille pourtant on était nombreux 60 000 sur les rues de Paris le 17 octobre. Mais la lutte est de plus en plus forte. Là, on est plus de 200 collectifs de sans-papiers en France. Aujourd'hui, nous sollicitons plus de solidarité nationale et internationale. Pour finir avec l'exploitation capitaliste aux travailleurs sans papier.